Yo les astros Alors euh, bienvenue euh, bien dans la première vidéo euh, de cette chaîne. Eh ben, je vais me présenter. Hein. D'abord pour commencer je m'appelle Laurent Gmar. Euh, j'ai entamé depuis quelques années déjà mon deuxième demi-siècle. Alors c'est vrai que j'ai pratiqué l'astronomie euh, il y a déjà pas mal d'années. J'avais à l'époque hein, une lunette astronomique, monture azimutale, 60 mm d'ouverture. Euh, ça doit être du 700 focal. Voilà, euh, bon, bah, euh, un petit instrument, mais euh, effectivement, bah, ça m'avait ouvert euh, un petit peu les, euh, les voies de l'astronomie et je me suis intéressé au sujet euh, assez assidûment à l'époque. Donc ça fait presque, presque 30 ans maintenant, 30 hein, ans que je n'ai pas pratiqué du tout l'astronomie, c'était dans les années 80, euh, à l'époque de la comète de Halley. Beaucoup, beaucoup de souvenirs. Et euh, ce dernier Noël, eh bien, ma petite famille, euh, donc ma petite femme, ma fille m'ont offert une lunette astronomique 70 mm d'ouverture 900 de focale, donc en monture azimutale. Et puis donc c'est pour moi l'occasion de renouer avec cette passion. Euh, alors on va voir dans cette chaîne euh, certaines choses. Pour euh, eh bien, ne serait-ce qu'améliorer son équipement, sa monture azimutale, la rendre un peu plus stable, etc. Comment euh, préparer euh, à l'avance une séance d'observation nocturne, pour bien régler son télescope, toutes ces petites choses qui font qu'aujourd'hui euh, bah, c'est un petit retour d'expérience que je vais faire. On va aussi euh, utiliser les nouvelles technologies, je vais vous apprendre à utiliser euh, quelques appareils pour faire de la photo euh, ou de la vidéo. Et puis on va aborder des sujets un petit peu plus généraux. Euh, l'astronomie, les grands astronomes du, euh, qui nous ont précédés, comment calculer euh, la surface d'une tâche solaire, euh, prédire le mouvement des, des, des satellites de Galilée, etc. Euh, également on verra euh, eh bien, euh, les cartes du ciel, bien sûr, hein, euh, les constellations, les étoiles. Euh, vous, serez, vous deviendrez euh, des pros euh, de la carte stellaire, hein, vous pourrez épater les gens euh, dans le jardin. Euh, euh, euh, et puis, on, on suivra également l'actualité, euh, quand il y a des, des éclipses, euh, éclipses lunaires, quand il y a des comètes, euh, etc. On ira voir un petit peu, on ira un peu gratter le ciel profond avec quelques nébuleuses et quelques amas globulaires, euh, amas ouverts, euh, qui sont visibles avec des petits instruments. J'ai à peu près tout dit, il me reste juste à vous présenter eh euh, l'instrument qu'on va utiliser, c'est-à-dire une lunette astronomique 70 mm, 900 de focale, sur monture azimutale.